Pour filer un coup de main à nos copains cuisiniers, on va faire un petit peu de nouvelles sauces histoire de booster un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire et puis d'amener un petit peu de, de, de peps et de, et de couleurs locales. On va faire une petite sauce vinaigrette euh, un petit peu euh, sympa, euh, ici habituellement on arrose un petit peu du joli, de ouais. le sel, de poivre ou alors on sert avec de la mayonnaise. On va essayer de, comme on est au pays des épices, on va essayer de mettre un truc qui soit un peu plus couleur. Pour on a besoin de quoi On a besoin de moutarde, on a besoin d'huile de tournesol, on a besoin d'huile d'olive. J'aurais aimé mettre une échalote, mais on va continuer de couleur locale. On va utiliser un, citron, un oignon rouge, on va utiliser également du citron confit, des zestes de citron vert et du jus d'orange. On y mettre dedans l'oignon rouge, le citron confit et le reste de citron vert. Stop. On est parti sur une base de vinaigrette standard, c'est-à-dire qu'on a émulsionné l'huile d'olive avec la moutarde, les épices, les condiments, Et puis, euh, ben comme on l'a émulsionné, plus ça va, plus on la monte et plus elle se resserre. Alors, l'astuce si on veut que ça continue à ressembler à une vinaigrette et non pas à une mayonnaise et si on veut aussi également détendre un petit peu les arômes ben c'est de faire un mix d'abord huile de tournesol, huile d'olive et puis ensuite de rajouter de l'eau pour la détendre et lui donner une consistance qui soit une consistance de sauce et non pas une consistance un peu plus pâteuse J'ai oublié l'orange Ça fait une vinaigrette qui est légère. Avec ouais. de l'oignon. Ah, ah, ouais. Citron, mignon, j'ai vert et le jus d'orange. Ok Ouais, c'est bon. Voilà, on a une vinaigrette qui est très fraîche, très légère, euh, très aérée et ça va nous permettre d'assaisonner la salade de coupe qui est en train de se préparer derrière nous et de ne pas amortir la salade. On a quand même néanmoins une petite mayonnaise. Et ben la mayonnaise, on va la retwister également, puisqu'on va la faire avec du cumin. Ça va permettre de parfumer un petit peu et de donner une autre note que la mayonnaise standard. Tu vois Là, on a un côté qui est un peu plus oriental pour, de pour une mayonnaise d'ici. C'est au moins Y a pas l'impression d'avoir de la mayonnaise en tube ouais tu as l'impression d'avoir une mayonnaise qui a vraiment une couleur locale She sure. does.